Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'ouverture des cadeaux d'anniversaire d'Alia qu'elle a eu pour son anniversaire. Alors, nous allons commencer Alia par les Playmobil City Life. Fais voir le Playmobil City Life. On oh, d'accord. Alors. Une Et là? Oui, derrière... En fait, je crois qu'elle part euh, ah, là, à un... la mer. Hein. Ce que je vois... Billes, elle est partie pour aller profiter du beau oui. soleil. Après, c'est Playmobil Dollhouse. Oh, c'est une chambre. Oui, c'est la chambre d'une petite fille et d'un petit garçon. On y trouve des lits, des doudous, des livres, une bibliothèque, un ballon, un sac et plein d'autres accessoires. On va vite ouvrir pour tout découvrir. Allez, allez, vas-y, commence à ouvrir Et toi, quand tu vois le dessin, tu penses qu'elle part aussi au soleil en vacances euh, Moi, je pense euh, qu'elle oui, oui, oui. mmh, part en vacances. Oh, oh wow. Mais... c'est pour construire l'arbre. Ouais, bah vas-y, on a les élastiques. Ah, Essaie pardon. de construire l'arbre. Toi, tu vas construire quoi Eh ah, bien, je vais voir ce qu'il y a. Déjà regarde, il y a ici. Attends, qu'est-ce qu qu'on doit faire du coup Là t'as la, la serviette, chérie. Hop ah, là, mais là. Là, parce que On faire doit... Attends, maman. Donc là. Ah, oui. Je, je l'ai la notice de l'arbre, regarde, tu vas la voir. Attends, c'est ça là. là ça c'est le chariot. Après. Voilà. On a. Les petits éléments, je sais pas très grave. Bah, regarde dans la notice, tu vas voir, il y a en photo l'arbre okay. dedans. Ouvre et voilà, t'as l'arbre, tu vois comment il va être mis. Ah oui, Attends. je vais juste ouvrir le reste pour t'aider un petit peu d'avancer. Hop, après le bout là. Là, on a... Ah, mais maman, mais c'est pour ça que ça marche pas, parce qu'il faut aller au soleil. Des... Ouais, alors ça c'est le coquillage. Est-ce que c'est comme ça Ouais moi ça me paraît. Mais... Ah mais il faut les, les ça là les. Voilà. Les noix de coco. Est noix de coco, comme voilà. une. Ça aussi, non Support Oui, pour mettre le pied du cocotier. C'est bon. Après t'as son sac à main. Super. Ben, Vas-y, installe-le sur le ou ça tiendra ici après la crème solaire la crème solaire on la met dans le sac d'accord ah je sais ça va la mettre là, ça va la mettre là. Ah, on y on met ouais. les élastiques on les met dans la boîte oui mais elle est dans la boîte alors attends par attends, contre là, donne moi là, la notice s'il te plaît alia je veux juste voir la petite fille la petite fille Attends, je ouais, je vais te la donner, je regarde juste comment je dois faire pour... Attends, Ah, c'est comme ça. C'est Voilà, J'ai collé l'autocollant. On peut mettre des trucs dedans Sans doute. Tu peux me passer la poche, celle-là. Là. Il y a la petite fille dedans, je vais te la passer. Qu'est-ce que tu peux me passer Attends, je te passe tous ces accessoires avec sa robe, puis tu vas les montrer. Pour montrer comment c'est fait, parce que moi je veux juste voir. Tiens, vas-y, montre comment. Alors, il y a la petite fille avec le malvin, il y a la robe. Tiens. Ça servait ça, ça une servait Ah oui. Ça servait. Je sais pas ce que c'est, ça. Je pense. Ça couette peut-être ah Derrière. Pour attends, caler les Attends, plus attends. Longs. Re, regarde sur la boîte, parce que euh, je m'en doutais parce que regarde, regarde maman. Ouais, c'est fait pour lui agrandir les cheveux en fait. Et on les attache Ouais. Tiens, ça, je crois que c'est des bagues ou des bracelets. Je sais ah, pas. mais ça tient pas. Bah, je vais t'aider. Attends. Ah, c'est bon. C'est bon, tu as réussi. Oui. Alors ça, je sais pas. Tu me diras ce que c'est. Je pense que c'est ah, bracelet ou bague. Ah, sûrement, c'est ça, maman. Regarde, ça se pose là. Ça se pose là. Ah, d'accord. C'est ce que tu attrapes avec les puisettes, la petite épuisette, là. Elle mmh, mmh. en met ça. Après, les canapèche, elle en met. Après, je vais te donner des coquillages. Coquillages. Hein. Attends, je vais lui mettre la robe. Il n'y en a pas assez énormément. Il est Oh, mon Dieu. Alors, on va lui mettre une jolie robe. Et eh bien. Oh, ça va bien s'amuser, hein. Au bord de la mer. Ouais. Euh, C'est sa ça... jupe, là, parce que ça, je ne suis pas sûr. Si... Bah ben, si t'as la, la, la robe, là, la jupe, la robe je crois Oui ça c'est ouais, une robe Alors, Moi là j'ai plus que le chariot à construire C'est tout ce que j'ai Mais où c'est hein. ça là Bah ben, ça c'est ce qui va derrière la robe Bah ben, non parce que ben, si, c oh, Regarde c'est marqué Mais Comment le tu dois bout le construire? de robe où il le... Ah, est le bout Vas-y Ah c'est fait comme ça Voilà Ah je crois qu'il y avait un autre bout de robe euh, Donne moi un notice, je vais te construire le chariot Chardon? tu puisses mettre les affaires dedans. Attends, on a autre... Là, c'est bon, je l'ai, hein C'est l'amour. Allez. Hein? C'est quoi ces petits trucs comme ça C'est ah, des après. coquillages hum? C'est des coquillages Ouais. On va les mettre ici, là. Là, c'est la mer. ce que finit le chariot j'ai plus qu'à mettre les roues c'est bon Hop. et voilà euh, passe moi l'étiquette de la petite fille Faut que je l'accroche au chariot là ouais ah, regarde ce que j'ai fait c'est joli ah, oui. Voilà ma chérie. C'est ai là où il construit. Attends, mais les coquillages, je ne tiens pas là. On va les mettre ici. Mmh. Oh. Voilà les coquillages. Mais euh, il, il faut mettre des trucs dedans là. Eh bien regarde sur la boîte, qu'est-ce qu'elle a, qu qu a mis. Regarde ah, comment c'est fait. Non. Attends, on va se baigner là avant. On Et va se baigner. Elle a mis la robe. Elle a mis une robe dessus, je crois. c'est quoi ça le fait euh, Ça, ben, bah, c'est son. Ah oui, c'est ça là. Du coup, moi, regarde. C'est ça, le tient large. Ouais, ça son... ouais. Ah voilà attends mince, alors j'arrive Voilà, elle va se baigner, là. Voilà. Mm -hmm. ouais. Elle nage. Oh, waouh, j'ai trouvé des coquillages. Oh, waouh. Vite. Faut que, où je fais mes nages Ah, je sais. Je sais. Comment c'est fait sur la boîte Là, sa serviette, elle l'a mis dans son sac. Où elle est La serviette jaune, elle l'a mis dans le sac. Ça, faut bien regarder comment c'est fait sur la boîte. Ouais. Ça, elle l'a mis euh, ben là. Ça, c'est quoi ça Comment on met Ben, laisse. Non, c'était... J'ai fait exprès de le mettre dessus. Ben, mais elle a envie de le mettre. Ah bah ben, mets-lui autour. Je sais pas, tu lourd. Hop En fait, on en met. Ça, ce ah, voilà. Bah, elle va se réchauffer. Ça, fait un petit truc. Ah. Ça, salam. ça, là. Et la robe, où elle est Eve, va... où elle est, la robe ah. Quelle robe, chérie Celle-là. Elle. Ah, bah, elle est là derrière. Ouais, vas-y. Euh... Dit... Ça, Et elle va dedans le repos, Attends, je vais le faire. Merci. Essaie de le mettre dans le chariot, s'il te plaît. Euh, sa serviette, elle l'a mis dans le sac. Attends. Hop. Um, ça, tu peux le mettre je vais te... Non, laisse, je vais te le mettre parce que ça va tout tomber. Maman va le mettre. Voilà. le coquillages, elle les mis voilà. sur la serviette. Euh, ça, elle l'a elle a, elle a, bon. au, au bras. Oh, oh je t'ai là. Allez Allez bien par ici Bon bah attends Attends Hop On va mettre ça Mais et, euh, et ça on met ça Je vais te le faire et la serviette en fait Est-ce qu'on peut installer la serviette on la met là Bon c'est si tu mm -hmm. ça, ça, et, et la pensionneur les dents, les dents. Je vais la mettre dans le sac, la crème solaire. Alors là, elle va se reposer, elle va regarder. Et regarde voilà. ça, elle regarde voilà. la Oh, en fait, elle met son ça, c'est un oh, non Moi, moi, c'est... Alors, je vais prendre juste ces deux petites choses pour mettre les habits dessus. Voilà. Mince. J'ai besoin d'un habit parce qu'elle va se rhabiller. Ah bah non, mais lui, sa robe, là. là, elle a une jupe, c'est très bien. Ouais, très Moi, bien. je vais juste mettre ça sur les cintres. On ne cherche pas à la mettre. a le petit truc, là. Vas-y. Mets l'autre côté et ouvre votre paquet. ou les enfants, si tu veux. Et là, ça, moi, je fais installer la... Ah, ah, bon. Voilà, tiens. Et le coquillage, on le laisse dans la mer Oui, c'est toi qui vois. Ah, c'est la mer. Ah bon, elle va servir. Une... Ah, ouais, mais je ne le vois pas dans mon champ. Dans mon truc, voilà, là, je le vois. Ouais pour pouvoir faire un petit peu de place pour... Euh, Alors, pour... Ça, non ça, ben bah, ça je vois pas après. Ouais. Moi je vois pas, c'est pour ça que je te les mets là. Voilà, là c'est parfait. Euh... T'as la notice, vas-y. Euh, Alors juste ça. Tiens. La ah. bibliothèque. Alors attends moi le je vais... Badou. Le truc de l'enfant C'est le lit que t'as là, ouais. là donne-moi. J'ai le... L'autre bout J'ai le reste hein, pour que tu le lit. Après ils vont aller à la mer. Non, attends. Un petit bac, je ne sais pas à quoi ça Une petite chaise. Et les deux petits enfants il y a des petits enfants, un garçon et une fille. Voilà. Après, nous avons... Euh, T'as as les là, chérie Attends, c'est moi qui les ai. Une et des livres. Deux chaises. Après, nous avons... Ah, si. Un premier lit ensemble, Ça, en fait. ça c'est la bibliothèque pour mettre les livres... Euh, ah, je ne ben, sais pas, c'est peut-être moi, moi qui les ai. Non, Ils vont là. Allez, et là. après, tu as le petit calepin jaune. Non, papa le sac le, met où, alors, le sac le il doit aller regarde regarde avec le sur une chaise regarde bien comment c'est ouais. ouais mais il n'y a pas le truc rose tiens t'as un ballon là y a quel truc rose ouais, Ah, ce qui va dessus c'est peut-être ouais. moins qu'il est. est non je regarde moi la ouais, tu l'as la je vais construire le deuxième lit pour la petite fille qu'elle puisse dormir. Après, elle va se dormir. Elle va aller où À la mer. Mmh. Hop, je lui mets son matelas. Qui c'est qu'elle le doudou Le doudou, c'est la petite fille qui l'a. Tiens. Oh, J'ai du mal. Voilà. Le ballon, il va dedans, là. Dans la On boîte. Ça, c'est la bibliothèque. Ça, c'est le premier lit. Le deuxième lit. J'ai le bureau qui est juste là. C'est comme ça qu'on fait, là euh, On ouais. dans... dans les deux petits trous, ouais, c'est ça, hein, je suppose. Hein. Ah, c'est bon. Il y a le doudou du, du garçon et Il le doudou de la fille. Oh, je sais pas, là. Ouais, ouais, le sac. C'est un sac qui s'ouvre. C'est ah, ça, c'est hein. très bien. Un, Parfait. Un livre, quoi on le met là. Voilà. Attends, attends. attends. euh ça, attends attends attends attends. Où est le bois de bâton Alors, attends. Où est le beau de bâton, en fait Le petit bout de bâton, je sais pas ce que... Attends, moi j'ai le dragon là. Ah Ou alors d'ailleurs c'est une fuite. Ouais. Attends, Et va où la fuite Peut-être dans le cartable Ou bon, peut-être pas. Non. Ah je sais. Peut-être dans le ballon avec les ballons. Ah, c'est le jouet du garçon. Ça Ça, c'est pour mettre les crayons. Alors les crayons ils vont là. Oui. Ah attention. <rires> le... le petit livre blanc il va là. Si Regarde oui. bien. C'est quoi ça, ça Je sais pas où ça va. Alors attends, je regarde. Ah oh, il y a derrière. Euh, non, derrière, ça y est, pas. Peut-être euh... Attends. Là, là dans le bac, voilà, ouais, là-dedans, dans le bac avec le ballon. Qu'est-ce hein. tu sais que c'est Du tout. Allez. Du tout. Du tout. T'as les t'as normalement. Ah oui, j'étais en y train, train y de, de dire, de toi, Ouais, non, mais je croyais que y avait des le autres. Chevalier quoi. Le petit... Tiens, t'essayes de lui mettre autour du cou, au petit garçon s'il te plaît. Moi, ben, j'aurais pu... Alors, attends. voilà, attends, tiens, ouais. ça, c'est les petits bouts de papier, ça, qui vont sur la bibliothèque pour qu'ils dessine, Hein ah, Attends. Ils sont les petits bouts. C'est vrai Ouais. C'est vrai Attends. C'est tous les petits crayons qui vont. Ah, ouais, c'est des vrais. Ils sont mignons, hein Ça va dans le, les pots à crayons. Les quoi Les crayons. Vas-y, ça, nous les mettez, s'il te plaît, C'est ouais, ça les crayons Ouais. c'est ça les Vas-y, aide-moi à les mettre, chérie. Les crayons. Et moi, je vais mettre les autocollants où il faut. Hop, Et ça. Attends, les mettre. Ça va là. Voilà, c'est Ça, ça va à la chambre de la petite fille pour décorer son lit. Super. Et voilà. Une belle chambre d'enfant. Et le patron... Voilà. C'en est des vrais non, non, non, non. Cher. Ah, il y une dragon, attends. Ah, là, j'ai le dragon. Ah. Attends, mais il passe. Attends. Ah, ouais, il va dans sa main. Et, et le sac Non, ah. bah, c'est sur la chaise. Hein. Ah, mais en fait. Comment on l'ouvre C'est dur à l'ouvrir. Tu peux m'ouvrir En fait, il veut mettre un... Euh, là, ah, tu l'ouvres pas. Et porte sa poupée, elle. Voilà. Tu fais jouer. Ah. Où il Sayonara Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles ouvertures. Des jouets, des cadeaux d'Aliac à l'œil pour son oui. anniversaire. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Et abonnez-vous. Merci, merci. Au revoir. À très bientôt.